Simulation de guerre, donc ultra réaliste Et pour ça, on a fait appel à un médecin de guerre Alors moi je suis le professeur Chen, hein, et je suis spécialiste en jeux vidéo Et donc, tu t'appelles... Carlson Ah là, il se souvient de son nom, c'est bien, c'est bien ça Ça commence bien <rire> Allez, tout players, donc ah, on, vois vois, on va... On va tester, ça a l'air déjà très très réaliste, hein, tout ça, on vous prévient, ça va être très graphique Très violent Ça a rappelé souvenirs ah, ça... La guerre, c'est dur, là. Euh... Ça dépend pour qui. Ouais. Ce réalisme, déjà. Ah, ben, ah, bon, on va commencer bien, c'est quoi. Ah, je... Moi, je suis qui, déjà Moi, j'ai l'air d'être, euh, le bleu. Ah ouais Ah, mais c'est des grenades, ça, faut, faut appuyer sur l'autre bouton, là. On a gaspillé des grenades. Ah, je suis le rouge, moi. Ça me rappelle comment, Oui, je suis le... le rouge, je oui, oui. Tu te rappelles pas ton bandeau C'est possible, c'est possible. C'est très difficile de tirer en diagonale en fait. C'est sont toutes les, les bellettes vont euh, à 5 mètres près. Ah oui, on a une portée euh, très très courte. Hein. Comme c'est réaliste. Je crois que je suis déjà Bien mort. <rire> Attention, ne gaspille pas tes grenades. Enfin Quoique sur le tank, là on peut... Ah euh... ouais, j'ai mal visé. Ça, après, hein, c'est bon viser, pas des donc, la, la portée de ces armes est vraiment très très courte, je trouve. Hein. Euh... C'est quoi les trucs qui viennent de... C'est des lance-pierres, c'est des, lance -pierres. des lance -pierres. chars. Attends, Alors, je... euh... mais non, tu l'as détruit. Ah, oui Viens à côté du char, 3, 2, 1, et t'appuies sur A. 3, 2, 1, A. Bon, bah, je suis mort. Alors, hein. <rire> faut appuyer sur A en même temps. Voilà, est... Alors, est-ce que tu trouves que ça ressemble vraiment à ce que t'as expérimenté sur le champ de bataille Carrément, ah ça me rappelle trop la guerre, quoi <rire> Ah ouais, ouais, je trouve que c'est... Ah, je me suis fait tuer encore. <rire> Donc là, dans ces cas-là, quand en fait, on tu meurt sur le champ tôt de bataille, il faut appuyer sur A, B, B, A. Ah, et là, on revient. Hein Donc ça, c'est réaliste pour toi, selon... Ah, euh, c'est du vécu, hein Bah attends, euh... il venait à l'infirmerie, il faisait A, B, B, A, et hop D'accord, d'accord, d'accord, d'accord. C'est bien, moi on en apprend tous les jours là parce que. Eh ah, bah couvre-moi avec le char là. Mais il tire plus mais... Ah bah un char ça, ça tire pas toujours, hein. des fois ça, ça défile. Allez, Arrête, prends l'essence, prends l'essence avec le char là. Ouais, je fais comment ah bah c'est trop tard. Ah pis t'es mort en plus. Quand il clignote comme ça, faut descendre du char, c'est qu'il va exploser. C'est une option, il faut que je vois Est ce que c'est Est-ce que tu as trouvé des options sur les champs de bataille aussi Ouais, mais... là, je suis encore bon Alors on va aller tous les deux à côté du char On appuie sur A quand, quand j'arrive ouais, à 0 Ouais, attendez, il y a des mines, il y a des mines là, fait. Alors, reste à côté du char, ne rentre pas dedans 3, 2, 1, A 3, 2, 1 On rentre, allez on rentre dedans Reviens sur le char 3, 2, 1, A Ça a marché là non. Il a fait un chat là. Il est déjà cassé <rire> Comment je sors du char Bah, t'as juste à crever. Ah un, bah bah, euh, un peu de la technique du coin, J'ai hein, essayé voilà. les deux boutons, on peut pas sortir du char. Alors explique-nous quelle guerre t'as fait là alors. Bah j'ai fait la guerre de ce <rire> Ah oui. Ouais. La rien, guerre hein. mondiale. Mais en fait tu es immortel. Ouais, un peu comme dans le jeu. A B B A. Hein. Ouais, ouais, mais personne connaissait le code-là T'imagines euh, le nombre de personnes qui auraient euh, survécu sur le champ de bataille s'ils avaient connu ce code ABBA C'est très difficile de tirer en face de soi et de viser en fait. Là, c'est un lance-roquette, là, pour faire gaffe. En fait, c'est plus facile de tirer en diagonale qu'en face de soi, parce qu'en face de soi, il tire à côté. T'as vu ça, comme cette complémentarité, là, faut qu'on voit des grenades sur les mecs en haut là Allez, petite grenade. Ah oh, c'était beau. Allez, 3, 2, 1, A. Ah. ah, ça va marcher. Et... Eh oui, c'est ça, les connaisseurs, là. Est-ce est que, hein. est qu'en tant que médecin, euh, ça t'est arrivé d'écraser des personnes pour les soigner Bah, c'est mon kiff D'accord. Ça, ça remet tout à plat, en fait, ça. Ah, ça coule Oula, c'est un boss, ça Aïe, je suis descendre du char, je sais pas comment. Ah ouais, t'as réussi, tu vois. J'ai réussi, mais il m'a pété à la gueule. La petite ah, grenade. Ouais. Voilà, ah, t'as vu ça, ce, ce talent. Ouais, les grenades, on en a plein en fait, on a une cinquantaine de grenades Alors, est-ce que vous prenez aussi une cinquantaine de grenades sur les champs de bataille euh... bah, moins ça, par personne, hein, c'est que... hein, vrai qu'il faut qu il que une... ça pète, quoi Une portée de tir pareille, euh, il vaut mieux euh, balancer les grenades tout le temps, quoi Voilà, c'est beau, il y a tout qui clignote, on voit rien... Allez, 3, 2, 1, A ah. Ah ça va marcher. Une fois sur deux ça marche, c'est pas trop comment. Allez on défonce tout. Allez on arrive dans le village, on tue les civils, on tue les chars. C'est comme ça la guerre aussi, on tue tout hein. Ah, on est dans la, la Les enfants, les animaux, les chats. Euh... Merde. On sait de l'ombre. On voit plus mes jambes, On a... Ah merde, j'ai perdu mes jambes Ah j'ai marché sur une mine Attends, attends, parce que, là, que je, je traverse et je perds mes jambes à chaque fois que je vais dans l'ombre. C'est chaud hein Ouais, il casques est-ce que tu as croisé des soldats habillés en rose aussi, sur le champ de bataille 150 piles trop... semble. De... Ouais, ah, peut-être que c'est un char solaire que t'as, en fait. Faut attendre que les piles, euh, les batteries, elles se rechargent au soleil. Oula, Oula <rire> Ouh Alors là, on a réussi à provoquer pas une quelque chose. La porte avec le char. On a réussi à provoquer un glitch. C'est horrible voilà, ça plus horrible. <rire> <rire> ah Moi je suis une espèce de tasse grise Ah je vois, je vois à peu près où je suis Voilà, je suis revenu à la biche je... Voilà, on a tout perdu Ah, encore hein. <rire> On fait tout ça pour ça Oh là là, je suis blessé, j'ai malheur. Fais ABBA, à à Bobby. Mais je peux pas, c'est le dernier niveau. Je suis voir. Ok, alors attends-moi là. J'ai vais finir le niveau, Bobby. Oh, D'accord. <t 'en> partager quoi mais je peux pas c'est le dernier niveau crème alors c'est pas gentil <rire>